Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée et « Il veut cure heureux ». Je suis Lionel, déjà à mes côtés… Ben, bonjour à tous, moi c'est Déoda, donc en compagnie de Lionel. Euh, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau thème qui s'intitule Lionel. Je l'ai trouvé Les critères indispensables pour le choix de son conjoint. Aïe, aïe, aïe Comme on vous l'a promis euh, dans une précédente émission, nous avons un autre très, très particulier aujourd'hui et écoutez bien ce qu'il a à vous dire. On ne le présente plus, mais il va quand même se présenter. Il s'agit de l'apôtre Alain-Patrick Tsengé. Alléluia. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont recevoir ce message et qui ont besoin d'écouter ce que l'apôtre Alain-Patrick Tsengé va nous dire concernant le choix, la vision. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like, partage et faites-moi bouger le chat. Et cette émission, elle est possible grâce à vos dons, à votre participation. Donc n'hésitez pas à semer pour l'œuvre Evangiu TV. Le lien Paypal s'affiche sur votre écran. On compte sur vous. On se retrouve après le générique. De retour sur notre beau plateau, comme Deoda l'a si bien dit, nous avons un invité spécial. Toi qui nous rejoins à peine, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Partage cette vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Donc, nous allons laisser l'occasion à notre invité très spécial de se présenter. Il s'agit de l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Bonjour, apôtre. Olá. Bonjour. Bonjour, euh, Lionel. Bonjour, Deoda. Bonjour. Mmh. Peux-tu te présenter succinctement aux, aux internautes qui nous regardent Ben écoutez, je suis euh, le pasteur Alain Patrick. Bon, certains m'appellent l'apôtre Alain Patrick parce que l'apôtre c'est le pasteur des pasteurs. Donc j'ai des pasteurs sous ma responsabilité. Et je suis euh, donc euh, le président fondateur des ministères ACER. Je suis marié au pasteur Paulette. Et nous avons quatre merveilleux enfants. Alléluia Un CV bien rempli. <rire> oui, rempli, oui. <rire> Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc on se retrouve tout de suite pour le talk, pour de la discussion, des échanges et de la bénédiction. Alléluia Apôtre, tu as écrit un livre très très édifiant qui s'appelle Scientifique, pardon, excusez-moi, donc préparer, se préparer à réussir son mariage. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ce livre mm -hmm. euh, Bon, déjà euh, par rapport au titre, hein, le titre c'est bien sûr Se préparer à réussir son mariage. Le titre ce n'est pas euh, Comment réussir son mariage, mm -hmm. c'est Se préparer à réussir. C'est-à-dire que... Euh, euh, le lecteur est invité à avoir des préalables avant d'entrer dans le mariage et avant de pouvoir réussir son mariage. En fait, dans ce livre, j'aimerais euh, euh, dire aux gens que Dieu les appelle à pouvoir réussir le mariage okay. et quand ils décident de se marier, il faut qu'ils comprennent la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est qu'ils puissent réussir le mariage et avoir à l'idée qu'il y a quelques-uns, qui ont échoué en fait. Et donc, il faut se préparer pour réussir et non se dire, euh, bon, je vais me marier. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, euh, voilà. On changera. On, on changera, voilà. Non, on va dans l'optique de réussir son mariage et non, euh, c'est lui d'aller se marier. Ce qui se passera, voilà, euh, se passe quoi en fait. Mais justement, c'est quoi le mariage C'est quoi le but Les origines du mariage, c'est quoi le but du mariage Il <rire> faut acheter le livre. <rire> je l'ai en plus. <rire> <rire> ouais, parce que je parle justement dans, dans, dans le livre hein. le mariage en fait c'est Dieu qui l'a institué hein, parce qu'il a trouvé que c'était euh, une très très bonne chose il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul euh, je lui ferai une aide le mariage c'est d'abord pour euh, trouver quelqu'un qui va nous aider nous accompagner dans notre destinée oui, si vrai. le but c'est accompagner la destinée ça veut dire alors que le mariage doit servir la destinée. et n'est ah, oui, pas l'inverse, ouais. en fait. Wow. Ce n'est pas la destinée qui accompagne le mariage. C'est le mariage qui accompagne la destinée. Waouh wow, wow. oh. Je ne sais pas <rire> vous, les internautes, si vous arrivez à capter ce qui se passe, mais réagissez, notez, vraiment, c'est puissant. Mais dans le prophétique, et justement, en ouais. parlant prophétique à pause, ouais. je cite ton livre, hein, mm -hmm. dans lequel tu dis... Euh, le mariage, c'est donner du bonheur à l'autre et accomplir un acte prophétique. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour qu'on puisse vraiment creuser et aller dans le concret On n'enseigne pas beaucoup sur cet aspect du mariage, mais on doit comprendre qu'en se mariant, en fait, on est en train de, euh, de symboliser ce qui va se passer au ciel parce qu'il y a un grand mariage. Hein? qui se prépare aussi. Elle est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur aimerait qu'on puisse évangéliser, c'est parce qu'il aimerait qu'il y ait beaucoup de monde à ce mariage-là, en fait. C'est le mariage de Jésus avec son Église, hein, avec son épouse qui est l'Église, en fait. Et à chaque fois qu'on se marie, on, en fait, on symbolise véritablement ce grand mariage qui va se passer, en fait. C'est pour ça que le Seigneur va faire tout le temps un en parallèle entre notre mariage ici sur la terre et, et donc, les, le, le, le Christ avec son Église. Mm -hmm. Marie, aimez vos femmes comme Christ, à aimer l'église en fait. D'accord, waouh, waouh. Frères, sœurs, s'il te plaît, il y a des clés époustouflantes qui sont données. Je t'invite à saisir ces rémas en t'accrochant, en faisant un acte prophétique. Si tu n'as pas encore fait une offrande, fais-le. Fais-le. Ça ne mange pas de pain, comme dit l'apôtre. Amen, ça ne mange pas de baguette. Non, de, baguette de baguette. Amen, amen. Et justement, quand on parle de mariage, il s'agit de deux personnes, qui n'est pas seulement une personne. D'accord, un apôtre oui, oui. Donc, quels sont les critères On ne se marie pas seul. Exactement, alléluia. Nous sommes ici pour Merci, unir Alain-Patrick avec Alain. Nous sommes ici pour unir Alain avec Patrick. Hein? Non, non, non. On ne se marie pas seul, on se marie avec Alain. Quand les on en un composé, on peut se permettre. Ouais. Je ne sais pas. Voilà, on peut dire, on est ici pour, pour marier Lyo avec Nel. C'est pas mal. <rire> c'est pas mal, mais non. Je préfère Lionel et Déhouda, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Mieux. mieux. mieux. le mariage, c'est l'union de deux personnes. J'aimerais à Poutre que tu puisses nous dire, en fait, dans le choix des critères de conjoint, quels sont les critères en fait, qu'on doit retenir et qui sont importants ouais. Moi, je pense que les critères les plus importants, parce que si le mariage doit servir la destinée, mmh. c'est important déjà de savoir si les destinées concordent. Mmh. Si les destinées ne concordent pas, ce n'est vraiment pas la peine, en fait. Ce n'est vraiment pas la peine parce que ça veut dire alors que l'un pourra prendre un chemin et l'autre, et puis ça se mettra des bâtons dans les roues. Ce n'est pas la peine. Il faut voir vraiment que les destinées sont, sont compatibles. Sont compatibles. Euh, et ça, c'est l'un des critères les plus importants. Sinon, je pense qu'on ne réussira pas à faire un mariage selon Dieu, en fait. Hein, parce que euh, le Seigneur a une idée, en fait, du mariage, que... Euh, qui n'est forcément pas l'idée du monde. Le monde a son idée mmh. du mariage. Les gens du monde, par exemple, ils pensent que les gens de même sexe peuvent se marier. Mmh. Euh, dans certaines régions, euh, les gens épousent des animaux. Ça, c'est leur idée du mmh. mariage, mais ce n'est pas l'idée de la Bible mmh. du mariage. Donc, euh, moi, je pense que l'idée de Dieu de, de, dans le mariage, c'est d'abord la destinée, destinée. Et donc, identifier c'est quoi le plan de Dieu dans la, dans la vie de l'autre, c'est quoi le plan de Dieu dans votre propre vie. Ça, c'est important déjà avant... Euh, les critères de beauté et amour, etc., etc., bien qui sûr. sont des critères importants aussi. Tout à fait. Je, moi, j'aimerais rebondir sur ce Merci. que tu as dit, apôtre, mm -hmm. il s'agit de la vision. Ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment des, des appels qui ne peuvent pas être compatibles Ou bien euh, tous les appels peuvent euh, nécessiter des sacrifices pour qu'on puisse avancer et marcher ensemble Moi, je pense que tous les appels sont compatibles dès l'instant où on trouve un terrain d'entente et on est prêt à payer le prix, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, parce que quand les deux sont chrétiens, euh, si Dieu appelait un, par exemple, à être euh, euh, un, entrepreneur, euh, euh, un entrepreneur et l'autre, par exemple, un prédicateur itinérant, je prends mm -hmm. un exemple, euh, c'est des compromis, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à, à ce que l'autre ne soit pas constamment à la maison. C'est une question d'entente, en fait. Mais il faut avouer qu'il y a des, des mélanges, en fait, qui sont déconseillés, mm -hmm. surtout lorsqu'on connaît les gens qui se marient, en fait. Lorsque vous connaissez les gens qui se marient, vous savez la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter ça, ça, ça. Donc, vous dites non, c'est vraiment pas la peine parce que vous n'allez pas y arriver, en fait. D'accord. Justement, comment amener ces personnes, si je peux dire, les forceurs ou forceuses, oui. à se rendre compte que votre destinée est incompatible, ça va se casser, en fait. Ouais. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire OK, j'ai des sentiments pour la personne, mm. j'essaie de me sacrifier, mm. mais elles ne réalisent vraiment pas mm. euh, le... Appelle ben, la, la, la, profondeur la, la profondeur du sacrifice. La profondeur du sacrifice. Oui. Ouais. C'est ça le problème, c'est que quand il y a les sentiments, ça devient très difficile en fait de pouvoir Conseiller les gens. Et vous allez me dire peut-être, oui, mais bon, on ne va pas quand même s'engager dans un projet de mariage si on n'a pas de sentiments. Euh, les sentiments, c'est une bonne chose parce que mmh. c'est ça qui va mettre du piquant dans le mariage, du goût dans le mariage mmh. ou dans, même dans les fiançailles. Mais ça peut être aussi un danger en fait parce que ouais. euh, les sentiments peuvent rendre sourds et, et, et, sou, sourd et aveugle ah, en oui. fait. parce que... <rire> ah oui, parce que quand tu aimes, tu ne vois pas. Hein, les autres te disent que non, ouais. il a un gros nez, tu ne vois pas le nez en fait. Mmh. Parce que tu aimes la personne en fait. Est-ce que vous comprenez cas? C'était mon cas ou pas? On va savoir. Voilà, donc, bon, pour répondre un peu à ta question, euh, il faut vraiment expliquer réexpliquer. Même parfois avec des exemples pratiques, c'est là où euh, l'expérience dans la vie chrétienne, le pastorat euh, va jouer, en fait. Moi, j'ai eu tellement de cas et d'exemples de personnes qui n'ont pas écouté, qui se sont cassés la figure, que souvent, quand je donne des conseils, je donne euh, avec précision, en fait, parfois des exemples. Mais ça ne garantit pas hein, le fait que la personne puisse, écouter, puisse hein. écouter. Surtout quand il y a les sentiments, c'est vraiment très très dur. Pour nos lecteurs, afin qu'ils puissent. Euh, nos, regarder, mmh. Nos, mmh. Mmh. nos internautes, pardon, <rire> <rire> nos lecteurs. <rire> afin qu'ils ouais. puissent euh, vraiment les fouiller en profondeur le livre de l'apôtre qui est ouais. vraiment très enrichissant parce mmh. que nous, personnellement, ça nous a aidés oui. dans mmh. notre marche pour le mariage. Mmh. Mmh. Euh, tu, tu parlais d'un critère, euh, tu parlais de la destinée. Oui. Mmh. Après, tu as parlé des critères physiques. Peux-tu donner un peu, euh, tenir en haleine nos internautes ouais. en leur donnant un autre critère dans le choix de son conjoint? D'accord, euh, oui, vas-y. Euh, oui. Les, par rapport oui. à la destinée, c'était ça? Euh, mm. Non, euh, en fait, tu disais, le pré... tu as donné un critère, c'était la destinée, mm -hmm. pour, pour le choix de son conjoint. D'accord. Uh -huh. Est-ce que euh, tu peux donner un autre critère? Euh... D'accord, d'autres critères, ouais, en fait. juste, un, un, un, juste un, par exemple. Juste un, par exemple, pour qu'ils aient le temps d'aller regarder mm. sur le livre. On ne va pas tout dévoiler. Ok, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut vraiment aimer de l'amour éros, euh, la personne qu'on va épouser en fait. Mm -hmm. Il y a des hommes de Dieu qui disent non, on n'a pas besoin. Euh, le problème c'est que euh, pas mal, tout, tout va dépendre de la maturité maintenant de la personne en fait. Et aujourd'hui, euh, c'est clair qu'il y a vraiment un manque criard de chrétiens matures dans nos églises. Donc, on, euh, leur, les enseigner que non, euh, l'amour eros n'est pas, imp, pas important dans le mariage, vous allez tuer leur mariage en fait. Il faut vraiment aimer la personne. Et quand je dis amour eros, moi je dis en fait, il faut que quand tu vois la personne, sérieusement, tu peux te projeter sexuellement avec la personne parce que c'est ça, hein, l'amour eros en fait. Amen. Donc, si, euh, si tu n'as pas ça, tu prends quand même un risque. Maintenant, quelques personnes matures peuvent faire fi de l'amour eros mm -hmm. et puis euh, voir cet amour là net au fil du temps, mais ça, ce sont des personnes matures. Il hein. ne faut vraiment pas blaguer avec ça, moi, je trouve. Hein. Mmh, c'est vrai. Mmh. Et en parlant d'amour heureux, dans le livre, tu évoques les bonnes raisons pour lesquelles on doit se marier. Oui. Euh, moi, je connais des personnes qui euh, veulent se marier juste pour le côté euh, pratique sexuelle. En fait. ouais, ouais. Est-ce que c'est la raison qui apporte le bonheur ou qui fait le bonheur dans le couple non, pas forcément, non, non, non, pas forcément, parce que le problème, c'est que ceux qui foncent dans le mariage pour ces raisons-là, ils sont très vite déçus, hein? Amen. mais très, très vite, ils vont être déçus parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas possible tout le temps, à cause de la fatigue, à cause des occupations de la journée, à cause du cycle de la femme, vraiment, c'est pas... Ils vont très, très vite se désillusionner, en fait, en entrant dans le mariage pour ces raisons-là. Maintenant, c'est clair que le sexe est un bonus que le Seigneur met dans le mariage. Moi, je pense que c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Et là, je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent qui disent « Non, non, ce n'est pas la cerise. Pour moi, c'est le gâteau. » Non, mais je t'assure que c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'apôtre qui le dit en connaissance de cause. Donc, changez déjà vos plans si c'était ça les raisons. C'est ça, c'est ça. Bien marrant, ta blague. Donc là, on a beaucoup parlé de la vision et j'aimerais qu'on creuse un peu plus dans, une fois qu'on a trouvé la personne, en fait, à Poultre, ouais. qu'est-ce que euh, les téléspectateurs, toi qui nous regardes, euh, est-ce que tu peux leur apporter une réponse concrète Une fois qu'on a trouvé la personne, en fait, euh, quels sont les conseils que tu peux donner euh, Est-ce que c'est le bon, c'est la bonne Comment le reconnaître enfin, des questions qui reviennent souvent, ouais. finalement. Ok, en fait déjà pour savoir si la personne que vous avez choisie est sérieuse, mm -hmm. elle acceptera d'aller se présenter auprès de vos autorités spirituelles. Amen. Et ça je le dis souvent, euh, les personnes généralement qui cachent la relation, qui dit non, je ne veux pas encore ou bien on attend, on attend, on attend, on attend. Après un an on attend, on attend, on attend. Après deux ans on attend, on attend, on attend. <rire> en fait euh, vous risquez de perdre vraiment du temps. Pourquoi? Parce que euh, la personne peut casser en fait la relation quand elle veut et vous allez en souffrir en fait. Donc, pour, pour parfois discerner le sérieux de l'engagement, euh, il faut euh, encourager la personne euh, allez voir les autorités allez, spirituelles, allez voir votre pasteur. Vous allez voir. Parce que aller voir le pasteur, ça l'engage un peu plus, en fait. Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut plus faire n'importe quoi. Euh, il ne peut plus faire quelque part des mi-tours parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont déjà impliqués. Euh, sa crédibilité en dépend, quoi, en fait. Moi, je pense que c'est la première chose qu'il faut faire lorsque vous avez bien parlé ensemble et vous êtes rendu compte que vous pouvez effectivement vous marier. Hein? Vous marier. Ouais. Moi, je pense que c'est la première chose. En plus, comme tu le dis si bien dans le livre, Parler aux autorités, c'est une sorte de couverture spirituelle. C'est une couverture, euh... oui. Ouais, Moi, je connais des personnes qui ont démarré des relations, en fait, et puis bon, euh, ils disaient que non, c'était sérieux. Et puis l'autre conjoint, l'autre personne, elle lui a dit oui, c'est sérieux, c'est sérieux, mais n'en parlons pas au pasteur. <rire> ah, <mais quoi? rire> voilà, quelques temps après, euh, quelques temps après, euh, euh, c'est celle qui a dit n'en parlons pas au pasteur. Vous comprenez c'est lui qui a dit n'en parlons pas au pasteur qui a cassé, en fait. Wow. Et là, on voit, en fait, que ce n'était vraiment pas très, très, très sérieux, en fait. Il ne faut pas blaguer avec les histoires de sentiments là, il faut vraiment se protéger. Wow. C'est un truc, ça peut vraiment faire mal. Hein. Ça peut faire mal, moi je connais des gens et je le dis souvent, hein. je connais des personnes qui sont toujours sous antidépresseurs à cause d'une ah, relation oui. amoureuse qui s'est cassée. Hein. Donc il faut vraiment se protéger au maximum. Protéger. Voilà, il faut vraiment se protéger au maximum, ça va vous aider. Hein. Amen Amen. Euh, ah, oui, oui, oui. Amen. amen. Oh. En tout cas, mm -hmm. les autorités euh, spirituelles, elles sont là, nos pasteurs sont là, nos bergers sont là pour nous aider. Il ne faut mm -hmm. pas les voir comme euh, un esprit de contrôle ou euh, de punition ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et pour poursuivre, on a interviewé des couples, justement, qui vont nous partager comment ils ont su comment c'était le bon, la bonne. À tout de suite. Le feeling, il passait tellement bien, en fait. C'était déjà fait dès le départ. En fait, je me suis dit non, il faut que j'épouse cette fille. Et je sais pas, comme par hasard, je me suis retrouvée à côté de lui et j'ai ressenti en fait quelque Le chose d'assez surnaturel. L'électricité, ouais. Je vois quelqu'un qui quitte les rangs, qui part devant, qui commence à danser hey, brûle moi brûle moi hey, brûle moi dans ma tête hey. J'ai dit, c'est qui cette fille J'ai vu, ça correspondait à mon, à mon genre de fille. La silhouette, le teint, les tresses. Il ah, avait des trucs même par rapport aux orteils et tout. <rire> ah oui Va chercher... Il y avait des trucs... Euh... Est-ce qu'on peut zoomer sur les orteils non <rire> Surtout pas C'était comme une évidence en fait. On était synchro. Était... On va dire ça comme ça. Le côté très attentionné. Une fois, elle avait fait un poulet, là, Seigneur Jésus c'est incroyable. Dieu m'a rappelé le rêve que j'avais vu. Il y a eu mm -hmm. vraiment cette correspondance. Moi, je savais, mais sur le coup, je ne lui ai pas dit aussitôt que euh, Dieu m'a dit. Non, je n'ai oh même oui, pas oui, utilisé oula. ça. Mais <rire> pour moi, je sais que Dieu m'orientait dans ce sens. C'était tellement la correspondance, elle était tellement parfaite. On s'est rendu compte que le passage que Dieu lui a donné, c'est exactement le même passage qu'il m'avait donné. Par rapport à nos appels. Par rapport à nos appels. On s'est rendu compte de ça en discutant. Il me sort le verset, je dis, mais... Moi aussi, j'ai le même verset. C'est quand même ce qui se passe. Ouais. non, il n'y a, a pas de hasard avec le Seigneur. quoi. Je le trouvais arrogant, je le trouvais orgueilleux de vouloir, euh, bah, de se sentir euh, tellement capable de se mettre avec toutes les filles comme ça. Et en voulant le raisonner, bah, en fait, j'ai découvert, euh, découvert la personne. Et, euh, et c'est à ce moment-là que bah, je me suis Donc dit, bah, il y a autre chose, quoi. Je me suis toujours dit, je vais me marier. Et puis, mes parents sont mariés. Jusqu'à présent, ils sont toujours mariés. Mmh, Donc, mmh, du coup, mmh. j'ai eu un bon modèle. Donc, du coup, j'aspirais au mariage et que la personne que je rencontre, eh bah, avec elle, je me marie. Et mmh. puis, c'est bon. Waouh, waouh, waouh, apôtre. Waouh. Franchement. <rire> Franchement. <rire> édifiant. Pas... Édifiant, très, très, très édifiant. J'espère que vous aussi, vous avez aimé, vous avez apprécié mmh. cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la rubrique, à, à vous vous la parole. parole. retour sur le plateau pour la rubrique « À vous la parole ». Donc, C'est la rubrique dans laquelle on prie pour vous et on prie avec vous, chers internautes. Et nous avons donc en notre compagnie la grâce, le privilège d'avoir l'apôtre Alain Patrick Tsengé qui va prier pour vous et libérer des paroles par rapport à ce thème du jour sur le mariage. Amen. J'espère oui. que vous qui nous regardez, vous êtes bénis. Maintenant, Dalia va nous évoquer vos sujets de prière. Amen, merci beaucoup. Mm -hmm. Alors, le premier sujet de prière, euh, nous aimerions alors, que tu pries vraiment pour les personnes qui sont à la recherche de leur vision, de leur appel, mm -hmm. et euh, qui cherchent du coup euh, la personne qui pourra les accompagner à cette Ok, parfait, nous Amen. allons prier. Seigneur, je te remercie parce que tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Seigneur, tu nous l'as promis. C'est pourquoi je te prie pour euh, toutes ces personnes qui recherchent euh, leur vision et le plan que tu as pour euh, eux. Seigneur, je prie que tu puisses, par ton esprit, leur parler. Seigneur, révèle-toi à eux, Seigneur, en rêve, révèle-toi à eux, en témoignage intérieur. Parle-leur, Seigneur, de ce plan merveilleux que tu as pour eux. Seigneur, je prie que ces personnes aient des oreilles attentives au Dieu pour écouter ce que tu as à leur dire et que, Seigneur, quel que soit le plan que tu vas leur révéler, qu'ils soient obéissants et qu'ils entrent pleinement dedans avant de pouvoir entrer dans le mariage. Merci, Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour la direction divine. Amen. Amen amen amen amen. amen. amen. amen, amen. amen. Nous avons un autre sujet de prière. Il y a des personnes qui sont dans la confusion, mm. qui ne savent pas comment choisir, ni qui choisir. Peut-être qu'il y a plusieurs, prétendants ou prétendantes <rire> Des mafieux. <rire> Peut-être que c'est juste pleinement de la confusion. Mm. Est-ce que tu veux bien prier pour les personnes qui cherchent à entendre la voix de Dieu mm. et disent leur et tout spirituel pour reconnaître vraiment la voix de Dieu mmh. et conduire dans le choix de leur joie. Mmh. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu de confusion. Merci. Tu es un Dieu, Seigneur, tu es clair, tu es net, tu es un Dieu d'ordre. C'est pourquoi, Seigneur, j'appelle l'ordre dans les pensées et dans les émotions, Seigneur, de nos internautes, de nos téléspectateurs maintenant, qui sont peut-être dans la confusion pour le choix de leur conjoint. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les idées sont claires dans leur vie et qu'ils choisissent la bonne personne. Seigneur, merci pour la maîtrise et le contrôle de leurs émotions, que tu leur donnes par le Saint-Esprit pour qu'ils fassent le bon choix. Père éternel, que le nuage de confusion soit dissipé de leur vie au nom de Jésus. Père, merci parce que tu les guides avec précision. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. amen, amen. amen. Merci beaucoup, Apôtre. Et nous avons un dernier sujet de prière. C'est pour toutes les personnes qui lisent ce livre. Ce hum. livre que tu as écrit en étant inspiré par le Saint Esprit. Alléluia. Laisse que une grâce particulière oui. dans leur mariage et dans la préparation de leur mariage. Ok, Amen. très bien. Seigneur, merci pour ce livre. Tes paroles sont esprit et vie. C'est pourquoi Amen. je déclare au nom de Jésus que pendant qu'ils seront en train de lire ce livre, Seigneur, les paroles pénètrent leur esprit et changent leur mentalité. Amen. Seigneur, je prie que chacun, Seigneur, soit préparé à réussir son mariage. Seigneur, merci pour la compréhension. Pendant la lecture, je prie au nom de Jésus que toute zone floue soit éclairée par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils seront en train de lire, je prie que tu leur parles au nom puissant de Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu répands une grâce particulière sur toutes les personnes qui ont ce livre, qui vont, Seigneur, prendre ce livre et qui vont l'étudier. Je déclare le succès dans leur mariage, dans leur futur mariage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh, waouh. Ça mérite des acclamations franchement. Vraiment. Chers internautes, je sais pas pour vous, mais ces sujets de prière étaient tellement puissants. Merci apôtre d'avoir été les nôtres. Moi je qui vous remercie. Amen. Je t'invite vraiment à saisir toutes les paroles que l'homme de Dieu a libérées amen. en te connectant vraiment à sa grâce en faisant une offrande via le lien PayPal qui s'affiche à l'écran. Hum. Celle ce que tu as reçu. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez également nous dire dans le chat, en commentaire, si cette émission vous a béni, ces temps de prière vous ont béni. Vos commentaires, en fait, nous aident vraiment à nous améliorer et à aller vers le haut. Car ces programmes, nous les proposons pour vous et nous le faisons avec vous. Amen. Amen. Nous espérons que vous, ayez, vous avez passé un excellent moment en notre compagnie mm -hmm. et surtout en compagnie de l'apôtre Alain Patrick tsengé amen. amen. Nous vous invitons à garder ce que vous avez reçu, à nous suivre sur nos différents réseaux. Exactement. Mm -hmm. Instagram, Facebook, Il Vécure Heureux, tout simplement. Bonne orthographe, euh, c'est écrit. <rire> amen, amen. Amen. <rire> N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la regarder à nouveau car c'est un sujet de bénédiction pour vous. Amen. Amen. Et surtout, gardez ce que vous avez reçu. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais quand même qu'on puisse euh, entendre le mot de la fin euh, de l'apôtre. Ah, OK. Bon, mot de la fin. <rire> <ça>. ah, OK. <rire> On est dans une euh, émission euh, sur le mariage. Mm -hmm. euh, euh, si j'ai un mot euh, de fin, en fait, par rapport à cette émission, c'est que euh, le mariage est une très bonne chose. Dieu veut que vous puissiez vous marier, euh, mais faites attention, en fait. vaut mieux aller euh, au ciel célibataire qu'en en enfer marié. Donc, Amen. il faut correctement se marier pour que le mariage ne puisse pas vous amener en enfer. Le mariage est une très bonne chose, mais faites vraiment attention, protégez-vous, faites correctement les choses comme Dieu aimerait que vous puissiez les faire. Amen! Amen. À bon, bon entendeur, Salut. Salut. Se préparer à réussir son mariage, écrit par l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Disponible sur Amazon en version numérique et papier.